De la beauté, il y a celle qui crée. Mon invitée aujourd'hui, Isabelle Boiro, a créé le concept Ramène ta trousse et la signature Skin Like. Bienvenue sur les Boss Ladies Show. Je suis le Pasteur Grasse, Nous sommes sur Evangile TV. Les Boss Ladies Show. Isabelle, bienvenue sur Les Boss Lazy Show. Merci pour l'invitation. Je suis honorée de faire partie des invités. C'est moi et je suis vraiment très ravie te, de t'accueillir. Merci d'avoir accepté parce que je sais qu'on commence un parcours avec toi. On veut tout savoir sur toi. Je sais que certaines te connaissent, mais d'autres ne te connaissent pas. vont te découvrir. Et la première chose que je peux dire, c'est que tu es d'abord un visionnaire. Visionnaire, visionnaire. Ah. Parce que, mesdames et messieurs, Isabelle Boiro est maquilleuse, make-up artiste. Mais vraiment, parmi les make-up artistes, tu as créé des concepts. Tu as créé Ramène ta trousse, la signature Skin Like. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Alors, euh, c'est vrai que j'ai un parcours assez atypique. Euh, je suis née, j'ai grandi au Cameroun, j'ai fait mm -hmm. mes études il y a 40 ans. Waouh <rire> Et il y a 22 ans, je suis arrivée en France pour faire une école de commerce. Donc, j'ai fait mon parcours d'école de commerce, 5 années. Je terminé avec un MBA en marketing et management international. J'ai commencé à travailler dans des grands groupes tels que Renault, General mm -hmm. Motors, et je me suis retrouvée au chômage. Mm -hmm. Du jour au lendemain, euh, voilà, pas de boulot et je, je me suis mise à faire de la coiffure pour pouvoir euh, vivre en fait, dignement. Et euh, je faisais du ménage, je faisais mm -hmm. de la coiffure. Et quand les clientes arrivaient pour se faire coiffer, à la fin je les maquillais un petit peu. Wow pour pouvoir prendre en photo, pour mettre sur le blog, pour que d'autres clientes, futures clientes voient Incroyable. Et, et veuillent venir. Et c'est comme ça qu'avec un petit, petit, un, un petit, euh, une petite palette achetée au marché, un petit crayon, je bricolais quelque chose qui avait l'air finalement bien. Et un peu plus tard, en servant à l'église, puisque je suis euh, chrétienne et membre mm -hmm. d'une assemblée, eh bien, au service du protocole, de l'accueil, ma responsable me dit « Isabelle, désormais, c'est toi qui vas t'occuper de la présentation des dames ». Or, à l'époque, je savais à peine me maquiller toute seule et je me dis « mince !» Waouh !« Comment je vais pouvoir maquiller toutes ces dames qui ont tous les âges, tous les profils, tous les parcours ?» Et c'est là que je rentre en fait en contact avec le maquillage. Waouh Waouh Waouh Waouh wow, wow. Incroyable Et je me mets à acheter mmh. pour pouvoir servir les servir. autres. Servir Je me mets à acheter pour pouvoir trouver des solutions pour les autres. Très bien Et à un moment donné, je réalise que j'achète plein de choses je ne sais pas maquiller, je n'ai pas fait d'école. Hein. Mm. Je, je, je, je me suis débrouillée au quartier, comme on dit. C'est tellement important de le dire. Mm. <rire> Et, mais à côté de ça, bon, finalement, par la grâce de Dieu, je trouve un CDI dans le marketing, tout va très bien. Et à côté, donc, je sers à l'église, euh, je maquille les dames. Et, euh, mais moi-même, en tant que consommatrice, je réalise que j'achète plein de choses, mais je ne sais pas comment utiliser. <rire> Je pense que c'est le cas de beaucoup. Oh. On va se reconnaître ici. Ne m'en parle pas. Et du coup, euh, un jour, je suis chez moi et je me dis, bah, tiens, avec le peu que je sais, j'ai envie d'aider d'autres femmes Très bien. à se débrouiller avec ce qu'elles ont. Wow. Comment est-ce qu'on pourrait appeler ça Apporte ton matériel. <rire> euh, je cherche des mots et je dis, bah, tiens, ramène ta trousse que le, ma le maquillage, on le garde, on le range dans une trousse en général, oui. une trousse de maquillage. Oui. Donc au lieu de dire « ramène ta trousse de maquillage », je dis « ramène ta trousse ». Puis je me dis, tiens « oui, pourquoi pas ?» Et je, je, c'était en 2009. Ah oui Et je le mets dans un coin comme ça du tiroir en me disant « mais non, mais j'ai pas fait d'école, mais je suis pas maquilleuse, mmh. mais qui va, mais qui, mmh. qui va payer pour apprendre avec moi ?» Il y a Sephora, il y a Mac, il y a tel truc. Enfin, pourquoi est-ce que les gens viendraient chez moi ?« Déjà, je suis pas maquilleuse, j'ai pas fait d'école !» Euh, J'ai mon travail encore de, wow. de, de, de, de directrice marketing, directrice marketing. Euh, junior. Et je me dis, mais... Et en, entre-temps, je passe par des hauts et des bas. Et euh, pour faire court, en 2015, après avoir tellement résisté et tellement eu peur, j'appelle six copines à la maison. Six copines et j'achète des petits miroirs et tout. Je dis, bon voilà, venez, je vais vous apprendre à vous maquiller. La première séance, on a passé, je crois, 8 heures. <rire> oh, wow donc Mais ça t'est arrivé aussi, la grande Isabelle Boire, oh et toi aussi. Bon, ça peut rassurer quelques maquilleuses ici, même ceux qui sont quelque part ici dans la régie. Et bon, en fait, j'ai fini par les maquiller toutes pendant le au cours, final. au final. Et euh, j'avais acheté des petits cupcakes, des petits gâteaux, des machins, pour leur offrir, parce que je voulais tellement que les gens viennent que je mmh. me suis dit, il faut que je fasse tout pour les attirer. Mmh. Et, euh, et je crois que la, la séance coûtait 35 euros. Mmh. Et j'ai commencé à publier sur Facebook, à, à, à créer un groupe de maquillage. Et c'est vraiment la jeunesse de Ramène ta trousse. Wow. Waouh. Bien. Et, et, et du coup, le skin like, qu'est-ce que c'est exactement Ah Parce que moi, ça... je l'ai découvert une fois quand tu m'as invitée à ta conférence. Je suis tombée amoureuse. J'ai dit, mais c'est ce que je dois faire tous les dimanches. <rire> au lieu de me fatiguer. <rire> Explique-nous, qu'est-ce que le skin like ah, Skin like, pour traduire littéralement, c'est comme la peau. Mm -hmm. C'est la façon de maquiller qui fait que bien qu'étant maquillée on a l'impression que tu as la peau nue mmh. donc je l'ai traduit en français en effet, effet peau nue mmh. euh, et comment j'en arrive là et eh bien c'est pareil j'ai pas fait d'école de maquillage wow. je n'avais pas de technique ni mmh. de code en fait pour pouvoir pour savoir maquiller et en 2014 2015 quand je décide de me professionnaliser étant encore salariée, hein, il euh, n'y ben avait pas de, de vidéos qui apprenait comment bien travailler le teint et tout ça. Chacun se débrouillait et faisait sa vidéo sur YouTube. Ah ça Et euh, les écoles de maquillage qui avaient, c'était Make Up For qui t'apprenait à faire du maquillage d'effets spéciaux, mmh. de machin. Et je me disais, mais non, moi je veux pas faire du maquillage de cinéma mmh. euh, ou des effets spéciaux. Je veux juste embellir en fait. Mmh. Mais il n'y avait pas ce genre de formation. Donc c'était soit tu passes le CAP euh, avec euh, voilà euh, tout ce qui va derrière ou rien. Et là, je me dis, euh, il va falloir que ben, je cherche, j'apprenne. Et sur Instagram, à l'époque, bon, on n'avait que des posts de photos. On n'avait pas de vidéos à l'époque ah, sur oui, Instagram. Ah oui, c'est vrai. Les vidéos sont venues très bien vrai, après. C'est vrai, Et donc, le peu que j'avais, j'essayais de reproduire. Donc, on avait les nigérianes qui étaient à fond, ah, là oui, à la mode. Oui. Les Libanaises qui faisaient des trucs de dingue. Euh, les Américaines aussi, bien chargées là. Bien chargées, oui. Et quand <rire> j'essayais de reproduire, ça ne donnait pas à ah, ça. Je, je, je me concentrais devant la photo, je disais, je vais faire comme elle. Et il y avait plein de maquilleuses en France qui, qui arrivaient à très, très bien faire ce type de maquillage. Mais je n'y arrivais ça, tout simplement pas. Et j'étais très complexée à cause de ça. Waouh Parce oh. que je me disais, mais je n'arrive pas à faire comme les autres. Pourquoi, pourquoi mon maquillage ne sort pas comme elle ça, a... ça donne pas la même chose. ça donne pas la même chose Même après les filtres mais Je savais même pas que les filtres existaient. <rire> c'est ça le pire, c'est que je, je voulais tellement être vraie. Oui. Avec les gens. Oui, c'est ça. Parce que pour moi, mettre de filtre, c'est un peu... C'est tricher. C'est tricher avec la réalité. Quoi, tu sais. Or, je voulais qu'on voit mon travail. Je voulais mm. qu'on voit ce que je suis capable de faire. Et je ne savais même pas qu'on pouvait faire les filtres. Waouh. <rire> Donc moi, je voyais des photos de, des, des maquilleurs comme Renny Vasquez, comme Tania Lee, qui étaient hyper lisse. C'est très poncée. lisse. Ah, hein. Tania Lee, c'est... Et je me disais, mais comment elle fait pour que les pores disparaissent Disparaissent. Oh, moins on voit toujours les pores, mais les poils ont disparu. Mais comment elle fait wow. Alors, j'essayais, je me concentrais, j'essayais. Ça ne donnait pas. Ouais. Sauf que c'était des photos retouchées. Mm. Mais tu ne savais pas. C'est ça. Et je me rappelle une fois, j'ai une future mariée. Ça, ça m'a traumatisée. J'ai une future mariée qui est venue pour son essayage de, ma de mariage et qui m'a dit, euh, je veux un maquillage comme ci, comme ci, comme ça. Elle te le dit. Mm. Sauf que tu ne sais pas ce que dans sa tête ça représente. C'est ça. On a passé six heures de temps pour l'essayage. 6 heures. Elle arrive à midi, elle est partie à 18 heures. Je lui ai fait tous les maquillages possibles et imaginables. Smoky, cut crease, euh, euh, coloré, paillettes, sans paillettes. Tout. C'était toujours, bon. toujours, toujours pas bon. Elle n'était toujours pas satisfaite. Et elle m'a pas booké, bien sûr. Et à l'époque, je ne pas payer les CH. Donc j'ai passé 6 heures six de heures ma vie de temps. Pour, la, oh, wow. voilà, pour les beaux yeux. Et quand je parlais avec une amie proche, et elle m'a dit, Isabelle, écoute, ta main n'est pas lourde. Oui, c'est ça. N'essaye pas de faire comme les autres, parce que toi, ta, ta façon de... de... J'avais même peur de mettre du fond de teint tellement, c'est-à-dire que j'étais... Oh non, pas trop Tellement je voulais pas que ce soit chargé. Mm. Et j'ai trouvé un mentor dans, le, dans mon domaine, dans le maquillage, qui est aux États-Unis, Tayana Robinson. Et euh, par Tayana Robinson, j'ai eu mon premier business coach. Mm -hmm. Et donc, cette business coach est venue à Paris et elle m'a dit... Enfin, elle nous a appris euh, pas mal de, de, de trucs par rapport au, au, au métier. Et elle disait, « Vous devez travailler le teint de façon à ce qu'il soit comme la peau. Mmh. » et, et, et là, tu as eu ta révélation. L'épiphanie. Voilà, c'est ça que je veux, en fait. OK, si ma signature, c'est « skin-like », je dois être « undeniable ». Je dois être irrépro « irréprochable » ou « irréfutable ». Le bon mot en français de ça. Mmh. Je dois être… Calée. Mmh. calé. Mmh. Et cet été-là, en 2017, de juin à septembre, j'ai fait que bosser, bosser, bosser, travailler ma signature. De juin à septembre Je maquillais tout ce qui bougeait. La sœur à l'église, je dit « viens, viens, viens, viens, assieds-toi, je vais te maquiller ». Ma copine d'enfance, elle dit « Hey, tu fais quoi est passe à la maison !» Je passais mon temps, en fait, à mais, travailler. Mais, mais là, tu es déjà même en train de donner euh, les secrets, <rire> en fait, de, de la réussite. C'est la, la persévérance, le travail. Le travail. Waouh Parce qu'il wow. fallait que j'entraîne mon œil mmh. à voir les erreurs, mmh. à le corriger, mmh. à mmh. savoir comment… bien ce que comment comment il, À, à ce que ma main, ça devienne naturel mmh. mmh. de faire ce geste-là. Mmh. Enfin, même si on me réveille en pleine nuit je puisse reproduire. Wow. Parce que c'est une chose de, de, de réussir un maquillage parce que c'est la chance. Mmh. C'est vrai, <rire> ça m'est déjà arrivé de faire ça. De maquiller quelqu'un par chance, elle sort bien. Et c'était le jour de son, an... de son mariage. Waouh, wow. j'ai fait un mariage. Ah. Oh, le risque. R risque, Mais elle est bien plus... sortie. Waouh. Je crois que j'ai dû beaucoup briller en langue avant. Amen. <rire> Et, oh, wow. et, et, et, et c'est comme ça, en fait, que j'arrive au skin-like. Wow. Et je me dis ça, c'est ma signature. Euh, et a... c'est ce qu'on voit même quand on regarde un petit peu ton travail sur les réseaux sociaux. On voit effectivement que tu n'as pas la main lourde, en fait, sur le, le, le make-up, tout ça, mais c'est très joli. Moi, j'apprécie beaucoup. Hein. Merci. D'ailleurs, euh, le, le jour de mon mariage, je pense que j'étais un peu en skin-like parce que vraiment, je n'avais quasiment... Yeah. Je n'avais pas de fond de teint. Oh, waouh Je n'avais pas, pas de fond de teint. Ce n'était pas fait exprès. Ma maquilleuse est arrivée très en retard. Alors oh. j'ai dit vous me mettez le gloss je sors comme ça. Non, ben après tu as une belle peau aussi. Hein, Mais le les photos étaient bien. Mais c'est merveilleux, c'est Mais c'est vrai en fait. Et c'est ce que je veux je veux transmettre aussi aux femmes, c'est que on ne se maquille pas de façon mécanique. Observez votre visage. Tout le monde n'a pas besoin de la même chose. Mm -hmm. le, le souci c'est que comme on a appris tout sur YouTube University. Oui, c'est vrai. Où on regarde un tuto, et on se dit ce n'est que comme ça qu'on peut faire. C'est vrai. Or, justement avec le concept Ramenta Trousse, j'apprends aux femmes à se maquiller selon leurs besoins, selon leur visage. Effectivement. Parce que et, et à comprendre pourquoi on fait les choses. Oui, c'est vrai. Tu vois, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Eh ben, merci beaucoup parce qu'on en apprend beaucoup avec toi hein, et je sais que ben, toutes celles qui veulent faire justement ces formations-là, Ramène ta Trousse, peuvent aller euh, sur euh, ta page Instagram Isabelle Boireau fait. ou sur ton site internet -ta exactement et euh, s'inscrire pour les différentes formations. Alors on va parler de quelque chose d'autre parce que tu m'as dit tout à l'heure que quand tu as commencé à maquiller c'était dans le cadre de l'église. Oui. Donc tu es une femme chrétienne oui. et tu es une femme spirituelle. Oui. J'aimerais que tu me dises quelle est la part euh, de Dieu dans ce que tu fais? Oh, c'est. J'arrive pas à répondre à cette question parce qu'il n'a pas sa part. Hmm, wow! Hey! Il fait partie intégrante, hein, il a l'essence. Amen. Amen. Il a l'essence en fait de ce que je fais. Amen. Et quand je parle avec papa, parce oui. que c'est papa, je lui dis, tu es l'essence de ma vie. Amen. Je, en fait, c'est moi qui vis par toi. Vrai. Ce n'est pas, pas, OK, tu as ton quart d'heure, tu as... Non, mm -hmm. tu, je... je, je la, bien. La Bible dit, en, en lui, en, en lui mm -hmm. nous avons la vie, le mouvement et l'être. Amen. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ce que je fais, c'est vraiment euh, l'expression de ma foi et de mon adoration. Wow. Oh. Tu vois. Euh, bah, déjà, le fait de vouloir maquillée sans camoufler, mm -hmm. c'est pour pouvoir aider les femmes à, à exprimer aussi leur identité qui elles sont, mais surtout à, qu à ce qu'elles puissent apprécier leur wow. beauté naturelle telle que Dieu les a créées. Amen. En Amen. fait, il y a toujours un trait d'union mm. pour les ramener d'une certaine façon vers le Créateur, mm. c'est qu'elles se voient, se disent, waouh, en fait, mm. merci Seigneur de m'avoir créé telle que je suis. Amen. Amen. Mais ce n'est pas ce que la société actuelle nous montre. Amen. Où on veut je vais te donner un exemple. J'ai été une, une fois sollicité pour un shooting pour une marque italienne et ils avaient pris une influenceuse bulgare qui est très connue là-bas, c'est vraiment la Kim Kardashian de la Bulgarie, euh, Nicoletta, quelque chose, j'ai oublié son nom, pour le poitre légerie de leur marque. Et la fille, quand on est, est arrivé, ils m'ont briefé, ils m'ont dit, voilà, nous on veut du contouring, on veut ça, ça, ça, ça, ça. Oh bon, quand j'ai dit mais les gars là ils savent qui je suis c'est ça ah pourquoi ils me sollicitent pour ça en fait ouais. parce que c'est clairement pas ma façon de faire c'est pas ta façon de et faire quand elle, quand je l'ai vue quand je, la fille elle est arrivée bon bien sûr lèvres refaites, nez refait et tout mais elle avait une peau tellement magnifique avec des belles taches de rousseur oh, wow. et moi tout ce que je voulais c'était juste qu'on les voit cette belle tache de rousseur parce qu'on voit sa beauté elle au naturel parce qu'elle est vraiment belle mais pff, moi, j'ai fini de faire mon job, elle m'a dit « Ok, wait ». Elle a pris sa trousse maquillage, elle a tartiné, tartiné. Non, mais c'est-à-dire que c'était même pas avec des pinceaux, c'était avec une éponge. Comme oh, l'éponge wow. pour la des assiettes. Elle prenait le fond de teint en crème comme ça, elle couvrait, elle tarte, mais littéralement. J'étais choquée, j'étais <rire> choquée. Oh my God. Mais quand tu fais la photo sur Instagram, c'est très shiny, c'est très mmh, machin. Mais en fait, en réalité, c'est Mais en réalité, très... tu te dis, ah, donc c'est comme ça qu'elle faut en fait. Mmh, mmh, mmh. Et je trouvais ça hyper dommage mmh. parce qu'on ne la voyait plus. Mais c'est un, un monde qui est quand même très particulier. C'est vrai qu'on peut se poser la question. Parce que le monde du make-up, ouais. make-up artiste, etc., c'est un monde, un milieu particulier. D'autant plus que toi, euh, voilà, tu maquilles des stars, on va le dire. Hein? Oui. Hein? <coughs> <coughs> <coughs> Angela Bassett, c'est <coughs> si ça. Faut m'expliquer, oh. <rire> faut <coughs> me dire comment on fait pour arriver là-bas. Et mais surtout la question, la, la vraie question que j'ai à cœur, c'est euh, Comment faire en fait pour garder les valeurs chrétiennes euh, étant exposées finalement à des personnes qui ne sont pas forcément chrétiennes oui. et qui évoluent dans un milieu totalement différent Absolument. Euh, identité. Hmm. Identité. Quelle est notre identité Qui suis-je Qui es-tu Quand tu te réveilles le matin, quand tu vas te coucher le soir, qui es-tu ouais. Quand personne ne te voit, yes. qui es-tu bah, avant tout, moi, je suis un enfant de Dieu. C'est ça. C'est mon identité. C'est ça. Tu vois, je suis une femme. Je n'ai pas de conflit avec ça. Mmh, très bien. Tu vois. Je sais qui je suis. Je suis consciente de mon identité et je suis consciente du fait que quand je vais quelque part, c'est pour servir, c'est pour euh, euh, travailler. Je, je n'appartiens pas à ce monde. Mmh. Waouh, c'est tellement bien dit. Et, et, et, et je, je prends toujours, mais vraiment, l'exemple le, d'Esther de, ou de Joseph, qui, bien qu'étant... Joseph était dans la maison de Pharaon, quoi. Mm -hmm, mm -hmm. Attends, le mec, il était, il, était, il, était au, il était au sein du siège du pouvoir mm -hmm, mm -hmm, exact. politique et, et, et, et spirituel de l'Égypte. Et, et, et qu'est-ce qui s'est passé hum. Qu'est-ce qui s'est passé il n'a pas perdu sa foi en Dieu. Mm. Il savait qui il était. Il ne s'est pas compromis. Il ne s'est pas compromis. Mm. Euh, euh, Joseph, pareil. Daniel, pareil. Esther, pareil. Donc, on a quand même ces images-là de personnes qui sont au cœur du pouvoir. Et ça peut être un pouvoir complètement euh, aux antipodes des valeurs de Dieu, mm -hmm. mais qui étaient là pour servir, pour représenter la lumière et pour glorifier Dieu. Amen. Ok, peut-être que je ne vais pas convertir euh, euh, euh, euh, euh, ma cliente ou machin, mais moi, je viens pour apporter de la lumière. Après, l'esprit ah ouais. fait comme il veut. Exact. exact. J'ai maquillé, par exemple, euh, la chanteuse Jennifer. Mm -hmm. euh, Lorsqu'elle devait faire sa tournée en 2018, euh, quand j'arrive sur le, le, le shooting, mais Jennifer, elle est juste magnifique, cette femme. Mm -hmm. Mais moi, ce que j'ai perçu, c'est qu'elle est hyper rempli d'insécurité, de complexe. Wow. C'est incroyable, parce qu'on se dit, mais c'est une star, mais c'est... Et, et j'avais beau lui dire, mais vous êtes magnifique, vous êtes... Mmh. Et il y avait comme, comme une forteresse, en mmh. fait, qui l'empêchait de voir ça. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Et c'est, voilà, donc, étant enfant de Dieu, quand je suis là, je suis là pour servir, je suis là par mes gestes, par ma façon d'être, par... Euh, mon travail, mmh. l'excellence, représenter la lumière, Très représenter bien. le royaume de Dieu. Représenter le royaume de Dieu par l'excellence. On va marquer une courte page de pub et on revient tout de suite après. oh my god and when i look at my face i can't believe it you're so gifted you are beautiful very very gifted you made me look beautiful oh no you yes. are born beautiful uh, very nice yeah. Les clés du succès. Alors, le succès est défini selon les critères et les standards de chaque personne. Mais de mon expérience et du parcours que j'ai pu avoir, je pourrais vous partager euh, quelques éléments que j'ai pu euh, apprendre, quelques leçons que j'ai apprises qui peuvent, derrière, ouvrir des portes vers le succès. La première, c'est d'avoir une vision assez claire de ce qu'on veut faire. Parce que si on ne sait pas où on va, on tourne en rond. Et tant que ce n'est pas assez clair à l'intérieur de nous, moi je dirais euh, il faut chercher. Il faut chercher peut-être par la prière, par des livres, par des enseignements, par des conseils, mais tant que ce qu'on veut faire n'est pas assez clair, il faut pouvoir avoir cette clarté. Ça, c'est la première chose. Parce que celui qui ne sait pas où il va, eh bien, il va nulle part. Donc c'est vraiment la première chose. J'ai Pour pouvoir avoir vraiment une confirmation de ce à quoi j'étais appelée, j'ai beaucoup prié. Je, je, je dis toujours que j'ai harcelé Dieu littéralement pour pouvoir découvrir mon don. Euh, beaucoup de gens le voyaient, le percevaient autour de moi, mais moi, je ne le voyais pas. Donc, j'ai lu des livres comme celui de Rick Warren, euh, A Purpose Driven Life. J'ai écouté des heures et des heures d'enseignement. J'ai prié, Seigneur révèle-moi quel est mon don. Seigneur révèle-moi pourquoi tu m'as crié. Jusqu'à ce que ce soit assez clair, que j'ai ce feu vert à l'intérieur de mon cœur et que je me dise OK, si c'est par là qu'on va, eh bien, on y va à fond. Donc, la première chose, je dirais, est de la clarté. La deuxième chose, c'est euh, Trouvez-vous un mentor Parce que euh, je me suis cogné la tête, je me suis cogné le pied, je me suis cogné le nez, j'ai suis... fait beaucoup d'erreurs parce que je n'avais pas quelqu'un qui, avait... qui était passé avant moi et qui m'ait tendu la main, qui m'ait montré le chemin, qui m'ait dit, Isabelle, voilà, c'est par il faut éviter ça, il faut faire ci. Donc au tout début, euh, j'ai appris en faisant beaucoup d'erreurs, j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu du temps, je me suis cogné la tête, et jusqu'à ce que je puisse trouver un mentor qui puisse vraiment me faire gagner du temps et me faciliter le, le, le chemin. Donc, entourez-vous bien. Mais pas de gens dont vous, voyez, vous entendez le blabla, mais de gens dont vous voyez la vie, vous voyez le fruit et vous voyez les résultats. Parce que beaucoup de gens parlent, beaucoup de gens peuvent avoir des belles présentations, un beau feed Instagram, euh, une belle phrase d'accroche, un beau titre. Mais quels sont leurs vrais résultats Qu'est-ce qu'ils ont accompli de tangible, euh, de concret Et les résultats, ce n'est pas euh, du jour au lendemain, parce que euh, tout le monde peut avoir un One Hit, Wonder, mais c'est vraiment euh, sur la durée qu'on apprécie euh, les résultats et le parcours. Donc trouvez-vous de bons mentors. Pas forcément des stars qui ont des noms qui sonnent bien sur le titre, mais des gens qui ont vraiment du contenu, euh, de concret. Ça, ça fait partie du succès. Euh, parce que tout seul, on peut arriver jusqu'à un, un certain point, mais quand on est accompagné, quand on, a, on, on, est, on est bien entouré, on est bien conseillé, on évite beaucoup d'erreurs, on gagne du temps, véritablement. Euh, L'une des clés du succès, et puis j'invente rien, hein, c'est le travail. Parce que le travail ne ment pas. Quand vous êtes travailleur, quand vous vous donnez à fond, vous, vous y allez, vous bossez, la Bible dit que le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Donc, véritablement, ce n'est pas en étant oisif, en regardant les autres faire, que ça va nous tomber dessus. Quoi. Il faut travailler. Il n'y a, a pas de raccourci en fait à ça. Euh, et souvent, euh, et surtout de nos jours, quand on voit des gens à un certain niveau, on oublie qu'il y a eu un jour où ils étaient tout en bas, qu'il y a eu un jour où ils étaient dans la galère, qu'il y a eu un jour où ils ont dû être petits. Et tout le monde naît petit. D'accord euh, Le travail, voilà, ça demande des sacrifices, ça demande des heures de sommeil en moins, ça demande de faire le kilomètre de plus, ça demande des fois de, de, voilà, de donner de sa personne, de son temps, de son énergie. Il faut bosser. <rire> Il n'y a pas de... L'autre voilà. clé du succès, je dirais l'honnêteté. N'essayez pas d'être fourbe ou de prendre des raccourcis avec les gens. Quand on est honnête, on peut même mal faire, mais notre honnêteté va nous protéger. Parce que la perfection absolue n'existe pas. OK. Euh, on, ça m'est arrivé de maquiller, euh, de rater des maquillages. Hein? Ça m'est arrivé. Hein? <rire> bon, pas beaucoup, heureusement. Mais euh, une fois, je me présente sur un mariage. Et euh, j'avais oublié tous mes fonds de teint. Tous mes fonds. Et Vous imaginez un peu mariée, maquiller une mariée sans fond de teint. J'avais tout oublié. Et je ne sais pas comment ça s'est passé. Et euh, j'avais que mes cernes. Bah, j'ai maquillé la mariée avec les cernes. Et j'ai pris sur moi en étant vraiment hyper zen, maîtrise de, de soi. Et elle ne s'est rendue compte de rien. Mais moi, je savais. Ou alors, des fois, vous allez rater parce que vous n'avez pas compris la consigne ou le résultat ne va pas être forcément bon. Mais soyez honnête n'essayez pas de d'entourlouper de, de, les gens quoi c'est pas bon et quand on est honnête le Seigneur derrière voilà il nous fait grâce et il nous fait même trouver grâce aux yeux des gens l'honnêteté et puis euh, soyons reconnaissants je pense que ça c'est vraiment mon super pouvoir parce que je ne prends rien pour acquis je ne prends rien pour euh, c'est bon et même cette notion de succès, pour moi, ça me fait un peu rigoler parce que je, je considère que je suis un uh, « work in progress ». Je suis un, voilà, un travail en cours. Et je suis reconnaissante pour chaque étape du parcours, pour chaque victoire, pour chaque petit, mini, mini, micro, mini mini, mini, mini, chose. Je suis hyper reconnaissante. Je reconnais que chaque chose est une grâce. Que même avoir un don et un talent dont on peut vivre c'est une grâce euh, avoir des gens qui nous apprécient qui aiment ce qu'on fait c'est une grâce euh, et voilà évoluer marche après marche pareil encore une fois c'est une grâce euh, donc être reconnaissant être reconnaissant des petites choses être reconnaissant des grandes choses être reconnaissant des petits clients être reconnaissant des grands clients être reconnaissant des petits contrats être reconnaissant des grands contrats être reconnaissant à chaque étape. C'est vraiment euh, la clé. Et ne pas traiter les gens en fonction de, de ce qu'ils dépensent avec vous. Si on a dit Ah ouais, mais cette cliente-là, euh, voilà, elle n'a elle a dépensé que tant. Ou alors, oh, c'est peut être une petite cliente. Mais qu'est-ce que. Ça? Vous ne savez pas qui se cache derrière une petite cliente. Vous ne savez pas. Des fois même, j'ai travaillé gratuitement et ça m'est arrivé tellement de fois de travailler gratuitement. Maintenant, je ne vous dis pas de travailler gratuitement, juste parce qu'on ne vit pas en travaillant gratuitement. Mais. Euh, des fois, en, en, en, en, en semant, en donnant, eh bien, on a des portes juste incroyables qui s'ouvrent aussi derrière. En semant, chez les bonnes personnes, hein. Faut pas aller semer sur chez, <rire> des chez terrains arides. Mais en semant, chez dans des bons terrains, vous, vous allez récolter au centuple véritablement. Euh, et puis euh, la foi, parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, et c'est Dieu qui nous fait trouver grâce. Donc, si on n'est pas agréable à lui, euh, voilà, derrière les portes, certaines portes peuvent ne pas s'ouvrir aussi. Donc voilà, pour moi, ce sont vraiment les clés du succès. Euh, donc je dirais la clarté dans, la, dans ce qu'on veut faire, euh, s'entourer de mon mentor, travailler, mais littéralement travailler, bosser, euh, être honnête, être reconnaissant et la foi. Voilà mes sept clés. <rire> Merci. Rub a bald man's head and make three wishes. Yeah. Everyone, what's up? Good morning. <laughs> it is Nikki. Yes. Totally Bellas. That's right. You're total bellas. bella's, total divas. <laughs> mm. Having good time in Paris. I just got my makeup done, and I look amazing. Thank you so much for making me look beautiful. Oh, you love it? I love it. <laughs> wow. I mean, you wrote rum, so wow. Hey! like, thank you so much for gorgeous face. <laughs> Merci Isabelle pour tes lumières, c'est tellement inspirant tout ce que tu es en train de dire et je suis sûre que ça va aider beaucoup beaucoup de jeunes femmes qui veulent se lancer aussi dans ces métiers-là. Parce qu'il y en a de plus en plus, des hein, make-up artistes, quand même, il euh, y a beaucoup, hein. moi je me réveille un matin, Instagram est rempli de make-up artistes, <rire> ça c'est Instagram, mais YouTube, c'est encore pire. Exactement. Franchement, dis-nous, concrètement, clairement, parce que tout le monde va faire, comme tu as dit tout à l'heure, hein, tout le monde a une façon de maquiller, contouring, etc. Qu'est-ce que tu fais de la concurrence sur YouTube, partout, tout le monde veut être make-up artiste. Qu'est-ce que tu en dis Qu'est-ce que tu fais de la concurrence Et comment, toi, tu te démarques C'est une excellente question. Mais elle dépend de comment est-ce que, de quelle perspective on voit la concurrence. Mm -hmm. Pour certains, la concurrence va être quelque chose de terrifiant, qui fait peur et qui déstabilise. Mm -hmm. Pour d'autres, la concurrence, c'est une opportunité. Waouh Très bien. Et je dis, parce que je, justement, je forme des make-up artistes mm -hmm. euh, avec la Skin Like Academy. Oui. Euh, la concurrence, pour moi, c'est le signe que le marché est dynamique. Très bien. Et qu'il y a de la place. Et qu'il y a de la place pour tout le monde. Mais véritablement, et je prends toujours le cas, la France a 70 millions d'habitants. Si on tranche en deux, ans, on se dit, ok, il y a 35 millions de femmes. Ok, prenons même pas la France, prenons la région parisienne qui a 12 ah, millions oui d'habitants. 12 millions, mi-millions, Million. en région parisienne. Donc, on parle de vraiment la banlieue la plus étendue et Paris. Sur les 12 millions d'habitants, si on dit il y a 6 millions de femmes, allez, en devant les enfants, les personnes âgées, <rire> disons qu'il n'y a que 2 millions de femmes. 2 millions de femmes. Même s'il si y a 50 000 make-up artistes nous ne sommes pas assez pour satisfaire toutes ces femmes. Waouh Très bien. Mais quand on parle… Pourquoi Parce que je pars du principe que l'année a 52 semaines. Mm -hmm. 52 semaines, si sur 52 semaines, 52 samedis, j'ai 10 clientes par samedi, c'est déjà énorme. Wow. Ça veut vrai? dire que je me réveille à… à je commence à 7 heures. Ok, à 17h, je suis encore en train de maquiller. Ça fait, ça fait une cliente par heure. Donc, tous les samedis, comme ça, ça me fait 500 clientes que eh, eh, le eh, samedi. Eh, eh, eh, eh. Je, je ne peux même tu pas ne satisfaire pas. 10 000 clients. Ah, c'est pas possible. On a peur de quelle concurrence, en fait Ah, <rire> il n'y en a même pas. Ah, il n'y en a même pas. Parce que si Fenty bien. avait pensé que Oh, mes marques existent déjà, elles elle elle n'existaient pas, dit, elle n'aurait pas, pas créé pas sa marque. Elle n'aurait pas si. créé. Euh, euh, euh, Kylie Jenner aurait pensé oui, mais Mac existe déjà, il y a déjà NYX, il y a déjà Chanel. Elle n'aurait pas créé ça. C'est vrai. Hein. Or, dans ta trousse de maquillage, tu as au moins cinq, six marques différentes. Différentes, totalement. Et la compétition, quand elle est mal perçue, c'est juste une question d'ego. Très bien, très bien dit. Parce que quand tu vas chez Carrefour avec ton ton cabas de Monoprix. Mm -hmm. Carrefour ne t'empêche pas d'entrer à la porte. Mm -hmm. Donc, tu peux très bien te maquiller chez Isabelle Boiro, chez Tania Lee, chez Givenchy, chez Adams Makeup, chez Richie, chez toute maquilleuse qui existe. Parce qu'il y en a pour tout le monde. C'est ça. Or, quand on a peur de la compétition de la concurrence, c'est mm -hmm. parce que soit on n'est pas sûr de ce qu'on apprend comme sûr. qualité, mm -hmm. soit on n'a pas de stratégie marketing, mm -hmm. soit on n'a pas de vision. Donc on a l'impression que les, trois petits quatre, les quatre pèlerins qui vont venir chez nous là, ils nous appartiennent. Mmh, oui. Oui, oui, oui, oui. Non, mais les clients ne nous appartiennent pas. <rire> et puis, il y, y a des personnes qui vont faire leur shopping chez Galerie Lafayette et qui ne vont jamais rentrer chez Aldi. Totalement. Il y a des clients qui ne vont... Il y, y, y a des clients, moi par exemple, mais jamais de la vie tu me verras chez Quick. <rire> Je déteste ce restaurant <rire> J'aime pas quick. Je McDo, pense qu est nombreux. Jamais. <rire> McDo, tu me verras. D'ailleurs, je préfère faire 10 km de plus et aller chez Burger King. OK. I'm a Burger King on girl. Sait, on sait que c'est Burger King qui gagne. Voilà. <rire> mais McDo, non. Ah ouais. Wow. Et, et, et, et pourtant, McDo continue à ouvrir les restaurants. Mais c'est mais, mais très bien dit, hein. donc les filles, lancez-vous. Mais lancez-vous. Il lancez n'y a pas de concurrence en réalité. Voilà, la mais concurrence est dans marché. la tête. Ne pensez, pensez pas au marché. Au, au, mmh, ne pensez pas mmh. aux compétiteurs. Pensez au marché. Pensez aux clients. Pensez comment vous pouvez apporter du plus. Très bien. Tu vois Parce bien. que si tu, tu. En fait, c'est ça le truc. C'est que quand on parle compétition, on, on regarde à gauche, on regarde à droite. On regarde qui est là. Mais regardez devant. C'est ça. Le marché est là. C'est ça. Il les faut clients de sont là. Vous pouvez vous spécialiser sur des clientes albinos. Personne ne s'occupe d'elle, c'est vrai. Hein? Vous pouvez vous, vous, vous spécialiser, vous pouvez vous spécialiser. Et les gens vont venir en courant chez vous, parce que moi j'ai créé Skin Like parce que j'ai réalisé que la plupart des futurs mariés qui me sollicitaient ne voulaient pas du truc chargé, voulaient se reconnaître, voulaient naturel. Quand tu as 10 clientes qui viennent avec les mêmes cahiers de charge tu te dis, ah, il y a un besoin là. Très bien, très bien. Et c'est comme ça que ce qu'on se démarque et qu'on crée justement sa niche, Très bien. Par rapport à la compétition, très bien, très bien. Je pense que là, elle vous a dit vraiment, c'est du lourd, c'est très clair. Hein? On ne peut pas faire plus clair que ça. <rire> voilà, lancez-vous, ne regardez pas la compétition, voyez l'opportunité. Ok. Ça. On va parler maintenant d'autres choses parce que tu n'es pas simplement entrepreneur, tu n'es pas simplement make-up artiste ou même chrétienne, servante à l'église. Tu es épouse et mère, yes. mère de quatre, il me semble. Yes. <rire> aïe, aïe, aïe, aïe. Et puis tu es bien conservée, ma eh, Lâche-le. Les... Encore là. On fait les. <rire> on s'habille stratégique. <rire> Waouh. Comment tu fais, en fait, pour jongler, jongler, gérer ton entreprise, ta vie spirituelle, ta vie d'épouse, ta vie de maman Comment tu fais ça Eh bien, euh, comme je dis toujours, je n'ai pas de recette parce que chaque jour. <rire> à chaque jour suffit sa peine, mais je suis arrivée à un point en fait où je me suis, voilà, j'ai je, je, lâché prise mmh. entre les mains de Dieu. J'ai arrêté de me comparer. Très bien. À X, Y ou Z qui arrivent à mieux faire, qui font ceci, cela, machin. Non, ma vie, elle est unique. Elle est unique. Ma famille, elle est unique. Mes enfants, ce sont les miens. Ce ne sont pas les enfants du voisin. Donc je fais avec. Et je, je, je suis arrivée au point où je me suis dit, ok, vous avez la mère que vous avez. Elle n'est pas parfaite. Des fois, vous criez dessus. Des fois, vous vous serrez dans les bras pour vous faire un câlin sans vouloir vous lâcher. Euh, des fois, vous allez aller à l'école avec une chaussette rose et une chaussette verte. Fine. It's fine. Non, It's okay. Fine. Je ne vais pas me prendre la tête <rire> parce que tu n'as pas trouvé le, pied, le tennis qui va Non, pardon. Ah, Nous tous ici, on se bat, on se gère. Mais toi, tu es une maman géniale. <rire> Et je les rends autonomes le plus tôt possible. Waouh, Le plus bien. tôt possible. Mmh. Parce que je ne peux pas être derrière chaque. Quand tu as quatre, tu ne peux pas. Ça. Tu vois. Ou alors, tu es obligé de faire juste une chose. Euh, à la maison, tout le monde met la main à la pâte. Très bien. Je les responsabilise. Maintenant comment jongler entre tout. Euh, je ne te cache pas qu'il y a des soirs où mon mari va faire la tête mmh. parce que je vais devoir travailler sur le site internet pour un lancement jusqu'à mmh. 2h, 3h du matin. Ça arrive. Et ça, ça c'est les, les coulisses un peu de la femme entrepreneur. C'est les hein, coulisses que, vous... que voilà. voilà. Euh, des fois, j'ai des devoirs à faire parce que bon, je suis constamment en formation euh, business. Je peux avoir des devoirs à rendre et je n'arrive pas à les faire parce que je rentre le soir, il faut que je fasse le repas. Mmh. Parce que mon mari doit manger. Mon repas tous les soirs, ok. Donc okay. celles qui ne veulent pas se marier là, ou celles qui croient que le mariage c'est, Uber Eats tous les soirs. Girls, <rire> réveillez-vous, ok. Vous allez devoir veiller au linge, veiller à ce que vous vous tous les soirs. Il faire soir. à manger tous les hmm. soirs. La vie de boss lady plus, plus, plus les extras. Il faut gérer le linge parce que des fois on va avoir ce avec trois montagnes de paniers. Et quand j'ai trois montagnes de paniers, qu'est-ce que je fais Et je prends tout, j'amène au lave romatique et s'en occupe, je récupère. Très bien. Ça me fait des économies sur ma facture de... Non, EDF. mais ce que j'aime avec ta façon même de t'organiser, je vais résumer ça en <rire> deux mots, zéro complexe. <rire> non, mais absolument zéro complexe. Parce que ta vie n'est pas la vie des autres. Ah, c'est clair. Et a et la... qui... Moi, j'ai une femme de ménage qui vient une fois par semaine. Mm -hmm. Mais ma maison a besoin de une femme de ménage cinq fois par semaine. Bon, <rire> <Donc, rire> tu fais quoi ah, bon, Des fois, les clientes, elles arrivent parce que j'ai voilà, ma pièce où je reçois mes clientes et c'est une pièce dédiée à, à, chez moi. Bah, elles arrivent, tu vas avoir un petit ballon rose qui traîne sous le tape c'est pas très glam. Ok, je prends ça, je jette un peu à côté comme ça et puis, ah, voilà, c'est la vraie vie. C'est la vraie vie. On ne vend pas du rêve aux gens. C'est pas un magazine, c'est la vraie vie. C'est ça, et des fois, je reste quand... j'en ai marre avec mes enfants, je leur dis, écoutez, est-ce que j'aurai un jour dans ma vie une maison Ikea Parce que là, là, là, je range tous les jours, vous, vous, vous, vous voulez saboter mon bonheur <rire> Moi aussi, je vais une maison Ikea comme sur Instagram là, où les gens ils postent leur maison. Pas. Moi, ma maison n'est pas ah, Instagrammable. Ces photos-là. Ma maison elle n'est pas Instagrammable, les, les, les gars. Hey, Calmez-vous là. <rire> je ne peux pas ranger de matin. En jeu de... Hey, je suis pas conchita quand même. Donc, voilà, chacun il met du sien. Des fois, je vais un peu. Hein, euh, et on fait tous ensemble en fait. Très bien. Et je, et je, me suis, je suis en train, parce que c'est un chemin, c'est vraiment une démarche, je suis en train de me libérer de la culpabilité. Très bien. C'est important. Parce que l'accusateur, c'est l'ennemi. Mmh. Et c'est son boulot, quoi. Il mmh. passe son temps à accuser. Mmh. « Ah, tu n'as pas fait assez. Tu n'es pas assez. Oh, tu aurais dû faire comme ça. » Il y a des choses, je n'ai pas le temps de prier. Mmh. Mais mmh. qu'est-ce que je fais Je dis « Papa, hey, mmh. mmh. est-ce que je vais me torturer, euh, me, me, me flageller parce que j'ai pas lu ma Bible, les dix chapitres, comme j'aurais dû ?» Non. Mais je vais avoir ce cœur de reconnaissance là, avec mon papa dans la journée. Dis, mmh. Papa, merci. » Merci pour de m'avoir réveillée ce matin. Peut-être des fois ça a les dents que je pris en langue. <so�ırd> <sonctu��> la <sanguil> <transactions> Et puis voilà, je crois. Mais elle est rafraîchissante. C'est ce, <AUDIO> la vraie. En fait, je me dis mais qu'est-ce que tu veux en fait <rire> Tu veux être dans le dans le dogme, dans le truc Ce n'est pas ma personnalité. Oui. Ce n'est ce n'est même pas dans mon fonctionnement et je ne vais pas y arriver. Alors tu vas vivre une vie de culpabilisation, de condamnation et d'accusation. Ou tu vas juste vivre Ou tu vas juste vivre Parce que c'est la vie en fait. C'est la vie, tu vois Waouh, wow. merci beaucoup, merci <rire> pour la réponse. Tu vas juste vivre, il faut juste vivre, il faut vous laisser, il faut, il faut vivre et puis faire, euh, chacun fait de son mieux de avec son ses réalités. Mieux. Exactement. Avec ses réalités, il n'y a pas de perfection, voilà, n'essayez pas d'être parfaite. Mm. Parce que je pense que... Même, même la femme vertueuse, là, elle était bien aidée quand même. Il y avait beaucoup avait de beaucoup servantes. De gens des... Elle avait les servantes, Tu sais ce que ma mère m'a dit une fois. Mm -hmm. Tu sais, on, on prêche à l'église, Marthe et Marie. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Oui. Marthe qui était occupée à la cuisine, à mm -hmm. faire à manger. Mm -hmm. et Marie qui était assise au pied de Jésus. Mm -hmm. Et à chaque fois, on nous vante Marie qui a choisi la bonne part. <rire> All right. Marie a choisi la bonne part. Elle a choisi la bonne part d'être assise au pied du Seigneur. Mais la Bible ne nous dit pas. Si après que Jésus ait fini de parler, il n'est pas allé s'asseoir à table pour manger le repas que Marthe avait préparé. <rire> Comment, somebody? Oh, yes. C'est-à-dire que des fois, on est tellement dans la culpabilité. Oui, oui. mais je j'ai pas pu faire. Oui, mais on a besoin de tout. C'est vrai. Bien sûr, dans l'équilibre et dans la mesure. C'est vrai, oui. Tu vois. Ah, waouh, waouh, waouh. C'est tellement rafraîchissant <rire> de parler avec toi. <rire> Merci. Et je vous assure, hein, elle est comme ça en vrai. C'est pas un rôle. <rire> Elle est comme ça en off et même pendant l'émission. Vraiment, c'est pas c'est <rire> génial. Avant qu'on ne rende l'antenne, j'aimerais que tu puisses nous dire voilà, quelles sont les clés de ton succès, vraiment ton succès personnellement. Quelle, quelle, quelles sont les clés, quelles sont les choses que tu sais que tu as dû mettre en place pour euh, arriver là où tu es aujourd'hui Waouh Je crois que... Je ne fais pas semblant, mm -hmm. et je ne suis pas fausse. La clé de, mon, de qui je suis aujourd'hui, bien sûr, c'est le Seigneur. Mm -hmm. Mais c'est parce qu'aussi avec le Seigneur, je ne suis eh, je suis authentique, authentico-authentique. Et souvent, j'ai comme ça, des, je ne sais pas si je peux dire, des, des, des, des flashs que le Seigneur me permet de, de, de, de, de voir aussi où, quand je loue le Seigneur, je loue, je, je suis à 100%. Mmh. Et des fois, je, je, je peux avoir un flash pour le Seigneur est content de ma louange. En fait, il me regarde en train <rire> de danser, peut-être à gauche, je ne sais pas, Amen. je ne suis pas très... Et il est content. Amen. Et ça me fait plaisir. En fait, c'est des trucs qui sont... Et, et c'est vrai que je t'ai déjà vu euh, louer Dieu, mais comme un enfant, <rire> comme un enfant. Et c'est tellement bien, mon Dieu. Et, et, et j'aime beaucoup ça chez toi, C'est ce cœur d'enfant que tu as, vraiment. Je, la clé du succès, c'est... En fait, et ça me fait même rigoler cette phrase parce que je ne me vois pas comme un succès. Moi, c'est vous les grands, ouais. tu vois. Et ça me fait toujours rire quand on m'assimile ou on m'associe parce que je me dis, mais... Euh, en fait, moi, j'essaie juste de me débattre au jour le jour, mm. de faire du mieux que je peux et de faire confiance à Dieu. Ça, c'est clair et net. J'ai vraiment appris la vie par la foi quand je me suis lancée à mon compte il y a cinq ans, en disant, OK, je saute dans la piscine, papa... Mmh. Tu es le maître nageur, okay? tu ne vas pas mmh. me permettre de me noyer, tu, vas, tu, vas, tu, tu es là, quoi. Faire confiance. Les clients, c'est toi qui envoies, mmh. la faveur, c'est toi qui me la donne. les portes, c'est toi qui ouvres. Le talent, c'est toi qui m'as donné. Yes. Le savoir-faire, je le travaille, certes, mais si demain, je n'ai plus mes yeux, mmh. si demain, je n'ai pas mes bras, mmh. si demain, je perds la tête. Il y a des mmh. gens qui, qui deviennent fous. Hein? Totalement. Tu vois, je suis tellement conscient de ça mmh. que hey, si ce n'est pas Dieu, là. C'est chaud. Wow. J'ai besoin de Dieu. Wow. Je ne suis peut-être pas l'intercesseuse de ouf ou l'adoratrice de, de dingue, mais je suis qui je suis. Mm. Et je suis tranquille avec ça. Mm. Je ne vais ça. pas aller prendre le micro pour prêcher sur le pupitre, mais dans ce que Dieu m'a appelé à faire, mm. je veux lui faire plaisir, je veux lui être agréable. Très bien, très bien. Je vais faire des erreurs, bien sûr. Mais je pense que être vrai, c'est peut-être ma... Mon, on appelle ça quoi? Mon... Ta, ta vraie clé de, de oui, succès. Oui, oui, oui. Wow. Waouh, Tu vois. Waouh. J'aime bien ce que tu dis parce que c'est pas faux. Ça sonne pas faux, ça ne résonne pas faux. Parce que voilà, quand on te connaît un petit peu, ben on voit ça en fait, on voit l'authenticité, on te voit vraiment dans toute ta splendeur. <rire> dans toute ta splendeur. En tout cas, merci encore. Hein. Merci d'avoir accepté de faire cette émission. Comme je disais, ce n'est que la partie 1. Yeah. On aura tellement de choses encore à découvrir de toi et tu pourras encore davantage nous édifier, nous bâtir. Merci. Merci. Nous souhaitons vraiment beaucoup de réussite encore, hein, que le Seigneur continue à te faire monter comme il Amen. le fait et qu'il t'ouvre davantage de portes. Waouh Je vais juste prier pour les personnes qui nous regardent aujourd'hui et qui aspirent à ce beau métier de make-up artiste. Sachez que vous n'êtes pas obligé de faire comme tout le monde. Vous pouvez vous distinguer, vous différencier des autres et surtout n'oubliez pas une chose, le Saint-Esprit habite en vous. C'est celui qui vous donne de la créativité qui vous ça. permet de faire les choses au, euh, différemment des autres en fait, au-delà de tout ce que vous pouvez vous pouvez vous-même penser, imaginer, laisser le Seigneur vous emmener, vous conduire là où il veut vous conduire. Je vais prier pour vous, éternel, je prie. Seigneur, pour ces jeunes femmes qui regardent cette émission, merci. Pour toutes celles qui se, se sont connectées, je déclare au nom de Jésus que la faveur est sur, est sur chacune d'elles, que la faveur se manifeste dans leurs entreprises. Seigneur, cette idée d'entreprise, Père, tu les emmènes à parachever, à aller jusqu'au bout, à courir avec la vision. Seigneur, tu leur donnes d'être des femmes visionnaires, des femmes de foi, des femmes de victoire, qui ne complexent pas, mais qui sont authentiques, vraies, avec elles-mêmes, avec ce que tu as mis au-dedans. Merci, merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci Amen. encore Isabelle. Merci, merci, merci, merci, <rire> merci, merci, merci, merci, merci. Et merci à vous toutes qui avez regardé cette émission. Je vous dis à très bientôt sur Évangile TV.